Je comprends pas. Elle est où, Sabine Habituellement, elle a les pieds sur Terre. Ici, Jamie. Planète Terre, archipel des Canaries, île de la Palma. Tiens, regarde. Nous sommes ici. Mais je ne vois pas les Canaries. Pas très précis, cette carte. Bouge pas. On arrive. Allez, Marcel. Wow, on va être bien ici. Alors avant de penser au système solaire, on va commencer par se localiser sur le plancher des maquettes. Et Pour ça, rien de tel que des vaches. <musique> Remettons un petit peu d'ordre là-dedans. En partant du soleil, il y a d'abord Mercure, Véla, Mer, Noire. Oui, oui. Et quatre planètes rocheuses. Puis viennent les planètes gazeuses. Jupiter, la plus grosse planète du système solaire. Saturne, réputée pour ses mères. Wow. Oui Uranus. Et enfin, pour clore la liste des planètes. Jamy, tu te rappelles que pendant très longtemps, le. de bon, la Sabine. Désolé. Il n'y a pas de coin. Ah Je vais savoir comment m'habiller demain. Ne pas boire coucher Ce ne sont pas forcément des petits hommes verts. T'as raison, ils sont peut-être rouges ou jaunes. Ou alors invisibles. Ah <rire> bah ceux-là, ils seraient vraiment extra. Bout de la Sabine! Waouh!